Action. Bienvenue à tous dans cette émission. J'avais oublié le nom. De... Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Damien, un acheteur potentiel qui a. non, pas mal. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Damien, un acheteur qui recherche un taudis pour un prix. Chasseur de taudis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons. Ah, J'hésite. Ah oui, merde. Ah, là, Bon. Alors Damien n'a pas l'air très convaincu par le bien que je lui propose, mais bon, j'ai deux, trois tours. Ah comment on dit déjà Là le... en sac. Ah oui, c'est ça. Le bien. vous, Damien. Entrez dans votre future maison. <rire> alors cette grande pièce... Oui, alors il faut bien se projeter. Bien sûr. Pourquoi tu parles pas fort Mais qu'est-ce qu'il essaye de me vendre, c'est arnaqueur Il croit quand même pas que je vais l'acheter, quand même. Oui, alors, bien sûr, il faut se projeter, hein, imaginer... Faut beaucoup projeter Venez, euh... Merde, bizarre. Donc ici, Damien, euh, vous voyez, j'ai contacté un architecte mm -hmm. qui peut vous faire une extension à partir des bases de cette... ancienne... Voilà... La mienne, le prix du bien que je vous propose est au prix. Bon, est là. Oh merde, on rigole! <rire>